Salut les amis et bienvenue sur Creative Wargame Aujourd'hui je vous propose un Top Player Podcast inédit Un petit peu exclusif puisque c'est un contexte et un format original qu'on va essayer de vous proposer euh, Aujourd'hui vous allez découvrir l'interview de Richard Siegler Qui est actuellement le numéro 1 euh, mondial on peut dire Puisqu'il est classé euh, numéro 1 sur le format ITC Qui est on va dire le, le format le plus représentatif en termes de compétition solo euh, sur la scène internationale et en plus de ça, qui a fini euh, numéro 1 au Las Vegas Open. Le Las Vegas Open 2022, je vous le rappelle, on avait eu l'occasion de vous faire déjà un Top Player Podcast avec Lamar, castor et Bizutor pour vous présenter un petit peu euh, l'événement et, et puis le, le, le niveau de jeu et ses enjeux, euh, qui s'était d'ailleurs soldé par euh, un live Facebook sur la chaîne avec nos trois compères euh, qui vous avaient débriefé l'event euh, et plus particulièrement la dernière partie de Bizutor puisqu'il a eu accès au Top 8 et il a joué et il a fini classé dans le Top 8 ce qui est quand même assez exceptionnel, hein, sur un classement de 700 à 800 joueurs, ce qui est très bien. Euh, donc vous, pour vous contextualiser un petit peu le Las Vegas Open, voilà, dans, voilà où on en était. Et, euh, et là on a le plaisir bah, d'interviewer pour la communauté Creative Wargame euh, le gagnant de ce tournoi et qui plus est actuellement le joueur le mieux classé au monde, euh, Richard Sigler. Avant de commencer cette interview, euh, je voulais surtout vous inviter les amis à nous rejoindre sur www.creativewargame.fr Comme vous le savez, on est vraiment en train de, de. ou du moins si vous ne le savez pas, on est vraiment en train de, de, de mettre en place des projets assez importants avec la chaîne euh, qui prennent un petit peu de temps, donc c'est pour ça qu'on est un peu moins présent sur les formats que vous avez l'habitude de voir, notamment les codex reviews ainsi que les rapports de bataille classiques. Euh, on vous propose des formats un petit, peu, un petit peu plus souples en termes de réalisation pour, euh, bah, en, parce qu'on est en train de travailler sur pas mal de choses à côté et, euh, et on va avoir pas mal d'annonces à vous faire d'ici très peu de temps sur des gros gros projets qui arrivent. Euh, et puis il bah, y a, y a quelques, quelques petits événements assez, assez incroyables qu'on qu va vous proposer et tout ça vous sera communiqué évidemment sur www.creativewargame.fr N'hésitez pas à vous créer un compte, c'est gratuit on envoie régulièrement des newsletters pour un petit peu vous parler de euh, l'actualité de la chaîne et aussi d'ailleurs via ces newsletters, on vous propose euh, les, euh, les liens directs pour avoir les précommandes à 20% puisque comme vous le savez, euh, on est aussi euh, bah, partenaire de My Hobby Place qui propose moins 20% sur toutes les précommandes. Donc, euh, donc voilà, encore une bonne raison de vous créer un compte sur creativewargame.fr. N'hésitez vraiment pas à le faire, ça ne vous coûte rien. Et, euh, et nous, ça, vous, ça nous permet de communiquer directement avec vous et de vous annoncer un petit peu tout ce qui va se passer sur euh, cette fin du premier semestre 2022 et puis sur la, la deuxième partie de 2022. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et surtout, euh, si vous souhaitez soutenir la chaîne via la plateforme de financement participatif qui est Tipeee. Puisque c'est grâce au financement qu'on a sur Tipeee qu'on arrive à créer des projets. Donc voilà, si vraiment Creative Wargame vous plaît, si vous voulez vous continuer de nous voir exister et de nous améliorer et de vous proposer des nouvelles choses, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la plateforme Tipeee. Les amis, je vous laisse donc avec cette interview de Richard Sigler, qui d'ailleurs a été très sympathique, on le remercie et on le salue. On a passé un très bon moment, enfin j'ai passé un très bon moment pour le goût, j'étais tout seul à l'interviewer, donc l'interview est faite par moi. Euh, le Richard, évidemment, sa, sa voix vous est traduite en français avec une voix off. Euh, je remercie d'ailleurs à ce titre Napo pour la traduction de la voix off. Et euh, je vous laisse à ce visionnage du Top Player Podcast. Comme d'habitude, les gars, vous pensez à claquer le petit pouce bleu des familles sous la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire et partager. Voilà, ça joue le référencement. Et ça nous aide fortement à Creative Wargame à continuer de nous développer. Bon visionnage à tous et à très bientôt sur Creative Wargame. Je suis un joueur chevronné. J'ai commencé avec StarCraft. Ma vraie passion, et j'ai regardé des joueurs pro à StarCraft pendant longtemps. Regarder des joueurs comme Flash a toujours été incroyable pour moi. Je regarde toujours des des streams d'ailleurs à l'occasion. J'ai vraiment commencé à jouer à 40K étant enfant, c'était ma première introduction aux jeux de plateau, même si je m'intéressais beaucoup à Warhammer Fantasy à cette époque, surtout Ratonia et, et Léo Elf. Donc j'ai réellement commencé avec les jeux sur PC, particulièrement Starcraft, mais aussi Total War, et beaucoup de RTS comme Dawn of War, qui, qui m'ont fait vraiment m'intéresser à l'univers de 40K. Mais vraiment, je préfère jouer en personne pour l'aspect communautaire. Quand vous jouez en ligne, vous êtes juste un, un autre visage sans nom qui vous affronte. Et, et il y a généralement très peu de conversation, particulièrement dans Starcraft. Alors que à 40k, vous avez une vraie conversation avec l'adversaire. Et c'est ça que j'adore. Hmm, je veux dire, généralement, je me considère comme un professionnel. Euh, sans doute si l'année dernière tu me posais la même question, j'aurais dit non, parce que je passais la plupart de mon temps à, à enseigner à l'université d'état de Floride euh, pour finir mon PhD. Et comme euh, j'ai fini tout ça il y, y a quelques mois, j'ai pu donner plus de temps à, à Warhammer 40 000 et à travailler avec Art of War. Et euh, comme j'essayais de trouver un travail et que c'était assez difficile euh, avec euh, la pandémie et puis le contexte général de, des académies euh, ici, euh, donc euh, 40K m'a fait vraiment de l'œil et a attiré mon attention. Et à ce niveau-là, euh, c'est devenu un véritable travail. Et avec euh, Art of War, euh, on crée euh, du contenu autour euh, de, de ce type de jeu et on a vraiment envie de montrer le plus haut niveau possible euh, autour euh, de Warhammer 40000 Donc, Art of War est une société de joueurs professionnels. Euh, nous sommes euh, essentiellement une chaîne euh, compétitive de Warhammer 40000 concentrée sur euh, le niveau de jeu le plus haut possible. Il y a beaucoup, beaucoup de super contenu Warhammer euh, 40.000 euh, ou de, de, de streamers. Euh, 40K est vraiment devenu très populaire pendant ces dernières années. Mais nous, notre, notre niche est spécialement concentrée sur le jeu compétitif et, euh, et des parties streamées qui restent dans, dans ce contexte. Donc euh, on fait des tas et des tas d'analyses, de, qu'on appelle des clinics, euh, où on parle des missions spécifiques, euh, comment construire sa liste euh, autour des secondaires, comment gérer ses points de commandement de manière disciplinée. On a vraiment à cœur euh, d'enseigner euh, tout notre savoir autour de Warhammer 40000 et le proposer euh, à nos viewers euh, sur des, des vidéos le plus sympathiques possible. On est vraiment une communauté internationale, euh, uniquement 50% de notre audience euh, vient des états unis et la France euh, représente euh, notre plus grosse audience européenne, le troisième ou quatrième euh, de manière générale. On fait un paquet de contenu sur notre chaîne YouTube euh, de manière publique, euh, ainsi que des lives journaliers, euh, et aussi on a un côté privé avec Art of War, où on est concentré sur euh, le fait d'enseigner le, le jeu compétitif. On fait, on fait vraiment ça en privé parce qu'on a compris que euh, euh, l'essentiel des gens qui regardaient YouTube euh, étaient vraiment plutôt là pour le divertissement et non pas enregistrer des tactiques, des tricks et des stratégies. Donc on, on se concentre vraiment là-dessus sur euh, enseigner le jeu via euh, la War Room. Euh, pour moi, je ne suis pas connu comme étant un joueur minimal, maximal ou qui spamme beaucoup d'unités. Euh, par exemple Manichima de Glasshammer, il va prendre euh, les meilleures unités du codex, il va, prendre, il va en prendre le plus possible, remplir avec des choix de QG et des unités tech qu'on appelle aussi support. Il y, y en a d'autres qui vont essayer de jouer un thème quelconque comme euh, en 8 édition quand il n'y avait pas de limite sur le choix des, des avions. Uh, tu voyais 7 ou 8 avions Eldar, où on jouait juste uh, parce que on savait que le mec en face n'aurait pas les outils pour uh, s'en sortir. Je ne joue pas typiquement ce genre de liste. Uh, au lieu de ça, j'aime jouer des listes un peu avec le tout venant, des listes équilibrées, avec des, des outils pour toutes les situations même euh, si ce n'est pas la liste la plus méta, j'en construis une qui me donne les occasions de jeu dans des match-up euh, particuliers. Donc par exemple pour la liste Admec, que, que j'aime jouer et qui perfait particulièrement bien la saison dernière, ça n'a jamais été l'armée de tir ultime. Je n'ai jamais joué 6 avions et les Iron Strider. Je ne joue jamais pur mêlée ou pur tir. J'ai toujours euh, un peu de tout. Mon style consiste vraiment à comprendre en quoi ce codex excelle. Par exemple, quand, quand tu penses à l'ADMEC, euh, c'est une armée de tir, euh, des tornes d'armes très efficaces. Mais quand je construis ma liste ADMEC, je ne le fais pas pour dire « je te tire dessus ». Juste, je te tiens dessus. Mais à la place, euh, je l'ai construit comme une armée couteau suisse pour avoir assez de tirs et de mêlées. Je suis bien connu pour construire mes listes autour de, de, de, des datas d'Octarius, maintenant les datas de Nakmund. Et euh, je veux construire ma, lire, ma liste autour de deux ou trois secondaires, indépendamment de ce que fait mon adversaire, pour être sûr de scorer ses points. Un bon exemple pour ça, c'est la finale de Lost in Tournament, un tournoi Games Workshop. Et j'ai joué une armée de Rukari assez équilibrée. Quelques Vrax, quelques grotesques, une cour de l'Arcon, etc. Un peu de chaque. Et euh, j'ai joué ça contre une liste euh, 9 Talos, 9 Chronos. Et c'était un match-up vraiment compliqué. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini par prendre tous les secondaires qui me demandaient pas d'interagir avec cette armée. Je savais que j'en tuerais quelques-uns, mais j'ai préféré jouer la mission. Donc j'ai pris, engager tous les fronts, les données d'Octarius, et j'ai tourné autour de lui. Et dès qu'il forçait sur un flanc, je m'en allais et je focusais sur un autre flanc. Donc quand je regarde les règles Games Workshop et que j'essaye de comprendre, je me dis que oui, cette armée excelle sur un aspect particulier, mais comment je peux faire pour transformer de manière à ce qu'elle soit équilibrée pour tous les types de situations je pense que c'est ce pourquoi je suis le plus connu dans mes bulles dans dans mes de liste quand je prends les règles Games Workshop pour les transformer en règles compétitives. Je n'aime pas spammer les, les options les plus efficaces. Je ne suis pas du genre à jouer euh, des Imperial Fist avec uniquement du tir sans ligne de vue ou 18 half guard. Je, ce n'est vraiment pas le genre de liste que j'aime jouer. Uh, typiquement, j'apprécie le jeu au maximum quand je joue les armées que j'aime. La première fois que j'ai gagné l'ITC, qui était la première saison compétitive où je jouais en 2019, uh, j'ai joué tôt à chaque event, à peu près 20, 20 fois au total. Et même après la sortie des Codex Space Marine complètement broken, uh, spécifiquement uh, l'Iron Hands, j'ai quand même... Réussi à battre Nick Nanavati euh, au TTWZ d'Atlanta, Et je, je l'ai encore battu à Pro Tabletop, qui était un tournoi avec un cash price de, de 10 000 dollars. Euh, ce n'est que quand ils ont continué à sortir des règles abusées pour l'Iron Hands que je les ai jouées au Las Vegas Open à la saison dernière, où j'ai senti que je n'avais pas d'autres bonnes options. C'est la seule fois où j'ai switch sur un codex broken. Mais cette saison, je n'ai joué que 6 events. L'un d'entre eux était avec le To, à la 8ème édition. J'ai fini quatrième. J'ai fait une belle performance à l'ECO. Et ensuite, j'ai joué 4 des events avec l'ADMEC. De nombreuses limites en Mars et de nombreuses listes en Mars en Metallica. C'était avant et après le nerf de l'ADMEC. Et j'ai joué un seul event en Drucari quand les unités Coven venaient d'avoir un, un drop de points. J'ai joué spécifiquement à Austin, parce que j'étais très déçu qu'ils aient eu une hausse de coups en points quand l'ADMEC a été nerf, sans que leurs euh, mauvaises unités aient été buff. Donc j'ai voulu leur montrer que le Drucari était toujours trop fort, et on a éventuellement eu des nerfs, des covens, donc euh, il semble que Games Workshop fasse attention à, à ce qu'on joue. Je ne suis pas en contact avec euh, Games Workshop, je ne suis pas un playtester, euh, je ne suis pas dans un groupe de test, mais euh, ils ont annoncé euh, leur partenariat avec l'ITC le mois dernier. Ils prendront les meilleurs joueurs de chaque tournoi pour incorporer leur retour dans les équilibrages. Je, je n'ai pas reçu de message officiel, officiel de euh, me demandant euh, d'aider pour la prochaine mage. Mais basé sur leur dire le LVO est un tournoi majeur, donc j'aurais peut-être euh, mon mot à dire sur la prochaine mage d'équilibrage. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais dans la communauté américaine, il y a beaucoup de groupes de playtests dirigés par Mike brent et je ne sais pas à quel point leur retour compte dans le processus de création par l'équipe de designers, mais ils font leur mieux, parce que tous ceux qui font ça, Généralement le font gratuitement, le font parce qu'ils aiment leur jeu. J'adorerais vraiment aider, euh, mais à ce stade, on ne m'a pas encore aidé. Euh, on, on diffuse trois parties en stream par semaine sur YouTube. Euh, sur notre serveur, notre serveur privé Art of War. Et je suis typiquement dans deux parties de celle-ci. En dehors de ça, euh, je ne m'entraîne pas énormément. Donc je dirais deux parties par semaine. Et en préparation de tournoi, je joue probablement quatre parties par semaine. On, on pense qu'on joue non-stop, mais on parle de 44 toute la semaine. Donc euh, le week-end, on essaye de se relaxer et de se vider la tête. Donc, donc je ne joue pas. 10 ou, ou 12 parties par semaine. Je fais surtout ça. Je passe beaucoup de temps à lire des listes et à les affiner, à faire des tiers listes des armées, à, à me demander ce que je pourrais ajouter à ma liste, ce qui me donnera un avantage dans tel match-up. Donc, euh, je réfléchis beaucoup aux combos qui pourraient me permettre de contrer les armées top méta du moment. Et au-delà de ça, je réfléchis beaucoup aux secondaires que je vais prendre en fonction des matchs et des missions. Je dois avoir différentes options et j'aime réfléchir à mon game plan. Genre, ici, je vais prendre ces secondaires. Ici, euh, comment la game va devoir évoluer. Euh, comment je vais devoir me déployer et bouger dans les premiers tours. Et au final, la plupart de mes parties se jouent en réaction à ce que fait mon adversaire. C'est ce pourquoi je construis des listes flexibles, mais en venant avec un game plan déterminé à l'avance. Voilà la situation idéale pour moi. Voilà ce qui va probablement se passer. Voilà la situation considérant ce que fait le joueur. Donc, si je connais très bien le joueur, je serai plus ou moins en mesure de savoir ce qu'il va faire, et je serai en mesure d'établir une stratégie. Mais s'il devient avec un... Mais s'il si dévie, j'aurai un autre game plan. Mais je réfléchis beaucoup à mes match-up et mes adversaires, et aussi aux listes. J'y passe plus de temps qu'à jouer en soi. Je suis connu pour jouer Toe et Admech. Euh, J'aime aussi beaucoup les Necrons. J'ai un peu joué Blue Dungeon. C'était ma première armée. J'aime aussi euh, les Grey Knights. Euh, même si je ne joue pas euh, cette faction très souvent en tournoi. Toe et Admech, c'est ce que je joue le plus en event. Mais je pense pouvoir jouer la plupart des armées. Je joue suffisamment contre pour comprendre comment, comment les jouer. Euh, en tout cas, les, les fondamentaux. J'adore le nouveau codex TOW. Il résout les problèmes principaux qu'avait le codex en 8 édition. C'était un codex monodimensionnel avec un seul style de jeu, c'est-à-dire des riptides très durables avec beaucoup de shield drones. Et c'était le gros problème de l'équilibrage V8 avec seulement trois bonnes unités, euh, les commandaires, les shield drone et les riptides. Et le reste était utilisé pour construire un, un bataillon. Mais dans ce nouveau codex, presque toutes les datasheets sont viables. Certaines sont meilleures que d'autres, mais même pour les options les moins bonnes, vous pouvez vous permettre de les jouer en tournoi sans totalement biaiser votre liste. Donc j'adore ce nouveau codex pour ça. J'aime aussi le fait que vous puissiez jouer sur plusieurs phases. En huitième édition, c'était le Seto qui était beaucoup joué. En début V9, c'était Farsight. Maintenant, je pense qu'il y a au moins 3 ou 4 sous-factions fortes avec euh, le Codex To. J'adore les tournois en équipe. J'en ai joué dans quelques-uns. C'est la manière la plus, la plus amusante de jouer à 40k selon moi, euh, bien plus intéressante que les tournois solo parce que tu travailles en équipe dans un but commun. Et il y a un gros travail de préparation et de recherche pour comprendre la composition d'équipes adverses et comment arriver à les battre au pairing et sur le choix des terrains. Donc j'aime beaucoup le système de jeu d'équipe, j'ai fait le American Team Championship et le Las Vegas Team et cette année je serai dans l'équipe USA en espérant être là au WTC et je suis très excité pour ça parce qu'il y a de, de très bons joueurs. Donc euh, John et moi euh, sommes les deux joueurs de chez Art of War qui participent, donc euh, vous verrez probablement du euh, Art of War au WTC cette année. J'ai pas eu la chance de jouer contre beaucoup de joueurs européens, mais j'ai joué contre beaucoup d'équipes au, au Austin Finals. Et on a eu l'occasion de les battre, donc ils vont sûrement chercher une revanche. Donc ça sera bien de jouer contre euh, les meilleures équipes, la Russie, l'Angleterre, la France, si on a cette chance. Il y, y, y a beaucoup de gens incroyables, la Pologne aussi, j'ai entendu tous ces noms et je n'ai pas eu la chance de rencontrer tous ces joueurs. Mais, mais on va sûrement faire une étude poussée avec euh, l'équipe USA euh, sur tous les joueurs et les listes qu'ils qu joueront. Euh, Jeanne et moi sommes spécifiquement très rigoureux là-dessus et on va passer beaucoup d'heures à faire les recherches nécessaires. Je préfère jouer sur les terrains fixes. J'ai gagné les trois événements principaux de Games Workshop et, et ils utilisaient les, les terrains fixes. C'est basé uniquement sur le déploiement que tu joues. Je ne suis pas fan, fan du mode de jeu où les joueurs placent le terrain. C'est du temps perdu. Prenez juste des bons terrains et c'est aussi simple que ça. Beaucoup de ces anciens tournois n'ont pas mis à jour leur terrain depuis longtemps et ils doivent vraiment le faire parce que le jeu est plus létal euh, qu'il ne l'a jamais été en 9e édition, et tu as besoin de bons terrains. Le jeu devient alors plus tactique, avec un jeu d'échange au lieu de se jouer à qui a le premier tour. Donc euh, je n'aime pas ce genre de partie euh, que je ne trouve pas vraiment intéressante. Je, je ne pense pas que la plupart des gens trouvent ça intéressant d'ailleurs. Donc euh, j'aime les layouts chargés en terrain, et le set de terrain WTC. Chaque table est différente, tu, tu as des bonnes variétés et tu vas essayer de jouer certaines listes dans certains terrains, comme euh, celle avec euh, les, les forêts et les couverts denses, celle avec des terrains au milieu qui créent un point de catapultage. J'aime beaucoup l'aspect fixe des terrains qui, qui récompense les teams qui vont prendre le temps de considérer cet élément dans leur pairing. So, comme euh, comme j'ai dit plus tôt, euh, je fais un gros travail de préparation spécifiquement pour euh, regarder quels sont les plus gros contres à ma faction et comment régler ça. Et quand je les trouve, je peux commencer à travailler et à combler ces points sur ma liste. Quels sont les combos, les datasheets, euh, les stratagèmes spécifiques dont j'ai besoin, euh, les CP supplémentaires aussi. Peut-être que je dois changer certains choix par rapport au secondaire. Par exemple, pour jouer de défensif et forcer l'adversaire à venir vers moi. C'est là où j'ai besoin de jusqu'au dernier, le choix de secondaire. Donc, euh... Donc je dois faire ces décisions en, en fonction de la méta et de comment je dois jouer la liste que j'ai construite de manière optimale. Et du coup j'analyse les missions qui seront jouées, les différents terrains, euh, et le déploiement que je vais faire, plutôt que de jouer une partie complète en training. Euh, car parfois aussi, votre adversaire fait trop d'erreurs au déploiement, et ça lui fait gâcher un tour. Ouais. Et, et gâcher un tour sur 5, euh, c'est juste énorme. Donc, J'essaye souvent de réfléchir en fonction de, de ce que mes adversaires jouent et du terrain. Euh, comment je vais pouvoir avoir l'avantage au début et à la fin de la partie. Nick dit toujours que dès que j'ai l'avantage dans une partie, c'est impossible de revenir. Donc vous devez me forcer à sortir dès le début de la partie. Sinon, je vais, j'aurai une victoire facile. Je pense que je pense que c'est très important. La raison pour laquelle je suis devenu si bon si rapidement et que j'ai gagné l'ITC sur ma première saison, c'est parce que j'ai pu jouer immédiatement contre de très bons joueurs, spécifiquement John Lennon. Mais il y en avait d'autres. Et pour pouvoir s'entraîner face à un joueur de très haut niveau, euh, il, faut que, il faut que vous appreniez beaucoup et très vite. Et que vous continuiez à rivaliser les uns les autres. C'est pour ça que la communauté de joueurs est si importante. Avoir un groupe de joueurs régulier est important parce que ça va vous permettre de, de vous dépasser. Euh, que ce soit en termes de list building, de style de jeu, de, de décision tactique, quand, quand, quand tout le monde a atteint un certain niveau, comme ici au studio de Art of War, moi, John, Nick, tout le monde, quand, quand on est tous à haut niveau, c'est là que les plus petites décisions tactiques prennent leur importance. C'est à celui qui qui fait ses actions décisives et qui fait les meilleurs tricks. Et ça rend tout ça beaucoup plus fun et, et, et un vrai challenge mental. C'est le meilleur moyen de devenir meilleur. Jouer contre des très bons joueurs. Même si tu perds beaucoup, tu, tu vas beaucoup apprendre. On n'en a, a pas suffisamment vu, même si le et les Custodes sont complètement dingues. Il n'y avait aucune raison pour leur baisse de points et, et leurs stratagèmes sont trop peu chers. S'ils augmentent le stratagème de transhumaine et celui qui coupe les, les rerolls à deux PC et qu'ils reviennent sur les changements en points, ils resteront très forts, mais, mais pas excessivement. Euh, je suis connu pour avoir des, dit que le Drucari était facile à jouer euh, la saison dernière, mais c'est bien plus dur à jouer que le Custodes. Le Custodes a des datasheets extrêmement fortes et des stratas très peu chers qui augmentent énormément leur résilience. Donc euh, je pense que le Custodes est un problème actuellement dans la méta. Le second gros problème est le tir euh, hors ligne de vue. Et euh, j'aimerais qu'il qu y ait une solution en jeu pour, pour, pour résoudre euh, au lieu d'une bête augmentation des coûts en points comme, euh, comme pour les, les Squeak Buggy entre les Hive Guard, les Airbus Toto et les, les SMS. Les Hive Guard peuvent juste table une armée entière, que leur cible soit de l'infanterie ou non. Les Airbus et les SMS, spécialement, sans Mark Light, et si tu es loin et que tu n'as pas le monde car, ne sont pas si oppressifs. Ils mériteraient une légère baisse de coup en point. Je ne pense pas que les Airbus... Euh, mériterait de passer de 18 à 24 points. Comme solution pour les tirs sans ligne de vue, je propose d'interdire les re-rolls dessus, si on n'a pas de ligne de vue directe. Euh, aucun DD. Ou uniquement si une autre unité euh, la repère et, et peut la voir. Je pense que ce serait une très bonne solution, vu que ça, ça retiendrait les rerolls complètes, comme sur Live Guard, si, si vous n'avez personne qui voit l'unité. Et ça forge un, un jeu d'échange. Vous allez devoir donner une unité pour, en avoir, une, pour avoir vos rerolls. Euh, j'aimerais qu'on ait un vrai changement complet du jeu vis-à-vis -vis de ça. Le, le second changement que j'aimerais voir concerné, c'est la, la règle garde du corps, bodyguard. C'est une règle crade. Les, les personnages ne peuvent, pas être, euh, ne peuvent pas être ciblés au tir, même s'ils sont en plein milieu de la table, euh, s'ils sont attachés à leur sacro-sainte. Euh, les crises, Boggy, euh, cette règle n'a aucun sens. S'ils si, si, sont la cible la plus proche, ils devraient pouvoir être visés de toute façon. Donc euh, j'aimerais qu'on répare cette règle. S'ils font ça euh, et qu'ils nerfent le custo, je pense que la méta serait, serait vraiment très bonne. Parce que hum, la chose la plus oppressive actuellement, c'est le tir sans ligne de vue. Et s'ils nerf euh, ça fera remonter pas mal d'armées dans la méta. Le Custodes euh, C'est pas, pas un codex Mais la soupe euh, tyrannide Avec euh, le Culgen Sealer En deuxième Et en troisième euh, Je dirais le taux en, en tout cas ils sont au moins Dans le top 5 Mais les deux premiers c'est sûr J'espère qu'ils vont prendre à cœur certaines critiques vis-à-vis -vis de cette édition. Je pense que c'est la meilleure édition qu'on ait eue. La huitième édition était la meilleure et la neuvième l'a surpassée. Je pense que c'est la meilleure édition jusqu'à présent. Mais elle n'a pas su trouver d'équilibre. Je, je pense que le système de playtest ne fonctionne pas. Soit la team de designers ne, ne règle, de, de règles n'écoute pas les conseils, soit les conseils en eux-mêmes ne, ne sont pas bons. Je ne sais pas euh, ce que c'est, mais en tout cas, les matchs d'équilibrage ne sont pas suffisamment qualitatives. J'aimerais les updates de points plus réguliers, parce que les calendriers d'impression font que les points sont choisis plusieurs mois à l'avance on a pu voir un drop de points des custos sorti de nulle part alors que leur codex venait de sortir. Fondamentalement, ils doivent changer la manière dont ils font ça. Retirer les points du codex, et uploader euh, comme une, une mise à jour gratuite pour qu'ils soient régulièrement mis à jour. De cette manière, ils, ils peuvent activement gérer les changements de coups en points. Par exemple, la Guard monte de 5 points et leur nouveau codex arrive et ils ne peuvent plus tirer deux fois. Euh, on peut réduire leur coût en points. C'est très simple. J'aimerais euh, voir des updates plus réguliers et plus de changements sur euh, des points précis. Je pense que le plus gros problème des updates de points, comme euh, pour les Necrons, c'est le fait qu'ils touchent certaines choses. Ils ont rendu certaines unités corps. Il y a eu des baisses de coûts en points. Mais pourtant, tous leurs personnages qui coûtent encore beaucoup trop cher n'ont pas changé. Les personnages coûtent tous 20 points de trop. Le temps euh, sont ridiculement trop chers. Le... le... Le Nightbringer coûte 370, 370 points, c'est absurde. Je ne sais qui qu je sais qu'ils ne veulent pas abandonner les Nécrons en disant on sait ce qu'on a fait, on a fait qu'on a fait une erreur gigantesque avec ce codex, mais ils doivent au moins baisser les points. Donc je pense que les updates plus régulières améliorent beaucoup la situation. L'idéal dans ce jeu serait que tous les codex soient viables, et que tous les codex aient plusieurs choix de build et d'unité ou de style. Ici, jouer un style de jeu très rapide, là, euh, quelque chose de très durable. Mais je veux que tous les codex aient plusieurs styles de jeu, et que toutes les unités aient un but. Je pense que le nouveau Codex est très fort là-dessus. Tout est viable et il y a une multitude de styles de jeu. s'il pouvait se calquer sur le codex To pour les autres codex, ça, ça, ça serait vraiment un excellent jeu. Quand je joue des parties euh, aux meilleures tables, en top de classement, je suis jamais trop stressé, donc je suis pas nerveux, j'y vais. J'essaie de m'amuser de m'amuser avec mon adversaire. Généralement je joue un débutant ou quelqu'un qui a beaucoup joué. J'aime le jeu d'intention. Donc euh, si quelque chose est possible et que c'est prémesuré, pré aucun problème. J'aime rappeler des règles à mon adversaire. Donc euh, si j'ai un adversaire comme par exemple euh, celui des taux euh, pour mettre euh, moins 2 à la charge, euh, quand il prévoit des actions du genre, euh, cool, ce sera ma charge à 8 avec euh, mon drazard sur tes crises, euh, je leur dis directement que je peux leur mettre à moins de la charge. Et dans ce cas, euh, il euh, reroll probablement leur advance. Euh, je leur dis parce que... Je veux que les deux joueurs jouent à leur maximum et que le point le plus important soit nos décisions. Donc euh, quand un adversaire oublie des unités en réserve, aucun problème. Mais mets-les mais là euh, où tu les aurais mis et on continue. Je veux gagner la partie sur mes décisions tactiques. C'est comme ça pour toutes mes parties, euh, du premier au dernier round. Je, je ne suis jamais nerveux. J'ai juste une partie fun et divertissante avec mon adversaire, et je prends chaque partie comme un challenge pour m'améliorer et, et apprendre quelque chose de, de nouveau. Comme ça, c'est toujours fun. Euh, Quelle était déjà ta, ta seconde question Ma deuxième question était sur le, comment tu abordes l'aspect aléatoire des GD, le côté, le côté chance et hasard euh, je ne m'en occupe pas. Euh, il y avait une partie streamée au LVO, euh, round 6, pour aller dans le top 8. Euh, mon adversaire a fait 21 saves à 2 sur, euh, sur Narcon. Et tu pourrais te dire, oh non, l'Archon va vivre et ça va totalement gâcher mon plan. Euh, heureusement qu'on a de mec. Tu, tu, tu as le volume d'attaque. Euh, il aurait pu continuer à faire des deux plus et la partie aurait été plus compliquée. Mais pas de problème. Pas de problème. Euh, même chose quand euh, quand j'ai joué contre la liste Custodes et que j'envoie les Rustalkers euh, sur ces euh, sur unités et, et qu'il annule les rerolls, euh, qu'il a un feel no pain, euh, euh, je pourrais. Euh, je pourrais euh, avoir des dés en dessous de la stat et, euh, et un capitaine outraran reste en vie. Et si c'est le cas, ils tueront toute mon unité et, et ça sera un gros revers pour la partie. Mais je dois être confiant avec mes plans et me dire qu'en moyenne.. Euh, ça doit se passer comme ça, et si c'est pas le cas, je trouverai une échappatoire. Et devinez quoi En semi-finale, euh, contre Evan euh, en Cusodes, j'avais deux Galatus au centre de la table, donc euh, je vais m'en débarrasser, euh, débarrasser pour avoir mon, euh, mon stringer Hold euh, et direct assaut. Euh, je commençais à tirer sur un Dread, et il met son strat défensif dessus, et je le baisse à 1 PV. Parfait, c'est ce que je voulais exactement pour pouvoir le charger et aller sur l'objet. Et même s'il survit, aucun problème, je le finis au prochain tour. Donc, je mets tout le reste euh, dans le deuxième euh, Galatus et tous les Iron Ironsiders, le Scorpus, euh, tout ce que j'ai. Et je le mets aussi à 1 PV. Du coup, je charge avec mes rangers vétérans qui ont deux attaques par tête. Et il reroll un 1 sur sa première save. Il la reroll et fait 2. Il ne meurt pas. La deuxième escouade n'arrive pas à tuer l'autre. Les deux Galatus tripostent dans les rangers et en tuent beaucoup. Ça m'a mis en très mauvaise posture et ça aurait dû faire gagner Evan. Mais j'ai fini par faire un bon comeback grâce à la survie des rangers. Et j'ai franchement cru perdre cette partie. Vraiment. Alors le codex Necron. Très lent mais résistant et tape très fort au euh, corps à corps. Uh, c'est le genre de, de réponse que tu veux uh, ou quelque perfect. chose de plus fun Non, non, c'est uh, parfait. Cult. Le cul gen uh, tricks, Des tonnes uh, so de, de tricks. Uh, beaucoup uh, de jeux sur les réserves. Et okay. euh, tape toujours aussi fort. Uh, custodes. Les custodes. Durable, très très résistant. Uh, assez lent. Et efficace avec euh, la règle Bodyguard. Les taux. Uh, uh, Ils tirent beaucoup. Efficient très efficace et ils utilisent la mobilité pour gagner les missions les Space Marines euh, ils sont vraiment un codex de milieu méta euh, ils, ils, ils, ils font assez bien tout et le meilleur chapitre c'est celui qui va te permettre de donner l'avantage avec de la vitesse euh, comme les White Scars, les Green Knights. Ah, les GK sont, sont les frangins des, des Space Marines, une, une très sympathique armée sur le, le psychique, euh, un peu cher en points, et euh, quand tu perds des unités c'est souvent assez difficile de revenir dans, dans la game. La Death Guard, ah, ils sont lents, Ouf, honnêtement je trouve que c'est pire, le pire codex de cette 9e édition. Euh, vraiment euh, game, really Games Workshop en plus a augmenté le coût en point Pour aucune raison euh, L'armée est vraiment mauvaise J'ai jamais perdu une partie Contre un joueur d'Esgard même si le joueur est bon L'Adeptus Mechanicus Très bien équilibré Excellente armée, excellente armée euh, Avec euh, des, des armes combinées à hein, corps, corps, tir, très, très, très efficace Les Drucari Les Drucari sont... Euh, une armée qui peut avancer charge à partir du tour 2, euh, Il tape très très fort encore à corps. Euh, tu sais, je suis le genre de gars qui va lire les, les leaks sur, euh, sur Reddit et, et je les ai vus. Donc j'ai vu quelques pages sur ce que les gens ont posté. Et tu sais que les Eldar vont être complètement broken. Ils vont avoir des, des stratagèmes complètement fous, des unités à moindre coût qui, qui font à peu près tout. Et je je m'attends à ce que le codex Eldar soit complètement broken. Voilà, dans un premier temps, déjà, vive la France, bien sûr. Mais on est là pour parler de 40k. J'espère que tout le monde a apprécié l'interview. Et je fais partie de, de, de Art of War, une chaîne publique YouTube. Donc n'hésitez pas à, à venir nous voir, partager des moments de hobby. Et si, si vous avez des questions à, à, à nous poser, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur YouTube ou sur Facebook. On fait beaucoup de jeux compétitifs avec, avec, avec, avec notre chaîne. Mais typiquement, on essaie vraiment de, de jouer toutes les armées. Bon, vous risquez pas de voir beaucoup d'armées des mais mais c'est pas grave. Euh, en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre et, et, et à nous contacter euh, si vous avez des questions. Et si vraiment vous appréciez, vous pouvez nous rejoindre pour quelques dollars et avoir accès à notre Discord privé et accéder à une communauté internationale avec euh, des discussions autour de 40k et surtout bah, une connexion avec un paquet de joueurs à travers le monde entier. Ouais, tu, tu veux jouer contre les meilleurs joueurs de ta région, venez, n'hésitez pas à nous rejoindre, Ce sera un, un vrai plaisir. J'espère que vous avez apprécié, si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi un message. Messages on the YouTube et voilà les amis, on arrive à la fin de cette interview. Alors déjà, évidemment, je tenais à remercier Richard Siegler de nous avoir accordé euh, son temps et puis surtout de, bah, de nous avoir euh, donné ce, ce petit privilège de, de, de passer un moment et de discuter jeu avec lui, c'était très très cool. Euh, J'ai particulièrement apprécié euh, son état d'esprit. On sent qu'on a vraiment affaire à un, un joueur qui veut montrer un côté professionnel euh, de Warhammer 40.000 et du Wargame en général euh, avec euh, un bon tempérament avec euh, une, un bon esprit autour de la table de jeu et une, une seule et unique volonté c'est de performer tactiquement ça c'est vraiment super appréciable et ça s'est ressenti dans, dans toutes ces réponses donc euh, voilà gros gros merci à richard je vous mets dans la description tous les liens euh, bah, notamment deux liens plus importants, c'est leur site art of war ainsi que leur chaîne youtube donc voilà si le jeu compétitif vous intéresse n'hésitez pas à, à aller les voir c'est une chaîne euh, américaine donc en anglais évidemment on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que le format vous a plu, euh, vous connaissez la chanson, si, si ça vous a plu, faites le savoir avec un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit partage, euh, comme ça, bah, ça, ça, ça nous donne un petit peu la tendance à voir si on peut s'attenter, à si on se, se lance dans, dans ce genre d'interview de, de, avec des intervenants étrangers qui ont sans doute beaucoup beaucoup de choses à nous apprendre sur leur approche et leur façon de jouer au Wargame. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame, je vous dis ciao les amis.